Le quadrilatère ABCD est un palogramme de centre O. Bien. Dans chaque cas, donnez la mesure demandée en justifiant la réponse à l'aide d'une des propriétés du palogramme. AO. Que la mesure de AO. O c'est ça, le segment AO. Mais comme O c'est le centre du panogramme, il est bien l'intersection des diagonales. Et qu'est-ce qu'on connaît à propos des diagonales d'un Ben, Elles se coupent en leur milieu. Ça veut dire que O est le milieu de AC et de BD. Mais OC mesure 1,9 cm, donc AO pareil. AO 1,9 cm. Bien. CD, CD, CD, CD, c'est un côté du palogramme. Qu'est-ce qu'on sait dans un palogramme Que les côtés opposés sont égaux. Alors, CD égale à B AB et à B. AB, égale 4. CD vaut donc 4 cm. DCB. DCB, DCB, c'est cet angle-là. Mm -hmm. Angle inconnu. Angle connu. 110 degrés. Ces deux angles sont des angles opposés. Et qu'est-ce qu'on sait des angles opposés Dans un parallélogramme, ils sont égaux de même mesure, si vous voulez. Donc, DCB mesure aujourd'hui 110 degrés. Et ADC, ADC, ADC, ADC, c'est celui-ci. Alors, ADC, il est consécutif avec DAB, autrement dit, un à côté de l'autre. Les angles consécutifs sont supplémentaires. La somme est de 180 degrés. 180 degrés moins 110 degrés égale 70 degrés. ADC vaut 70 degrés.